Bonjour et bienvenue dans Langue en poche Aujourd'hui, on va parler dictionnaire Le premier dictionnaire d'aujourd'hui, c'est Lingue Lingue est un dictionnaire multilingue que vous pouvez retrouver sur un site internet mais aussi sur une application Quand vous cherchez un mot dans ce dictionnaire on peut vous proposer une synthèse vocale pour que vous puissiez entendre la prononciation de ce mot Lingue vous donne aussi des phrases d'exemple pour que vous puissiez mieux situer le mot en contexte et si vous créez un compte, vous aurez accès à l'historique de tous les mots que vous avez déjà cherchés. L'application est gratuite sur Android et sur l'Apple Store et si vous la téléchargez, vous aurez accès à un dictionnaire hors ligne Dictionnaire multilingue plutôt utile, c'est Word Reference. Ce dictionnaire vous donne comme lingué des phrases d'exemple avec du contexte. Et sur le site, vous avez aussi accès à un forum sur lequel vous pouvez poser des questions si le dictionnaire ne vous donne pas entière satisfaction. Selon la langue dans laquelle vous cherchez un mot, vous avez aussi accès à un dictionnaire des synonymes et à un conjugueur. Word référence existe en application gratuite Android et Apple Store et sur cette application, vous avez la possibilité de mettre des mots en favoris. Le troisième dictionnaire, c'est Léo et c'est un dictionnaire plutôt utile pour les gens qui apprennent l'allemand Sur le site et l'application Léon, vous pouvez chercher des mots français-allemand mais aussi allemand et beaucoup d'autres langues Souvent, vous avez également des phrases de contexte et la possibilité d'entendre la prononciation d'un mot Enfin, comme pour Word Reference, il y a un forum si vous ne trouvez pas la réponse à votre question L'application est gratuite Android et Apple Store dictionnaire dont je voulais vous parler c'est l'application Dictionnaire hors ligne. C'est une application gratuite sur Android et sur l'Apple Store et qui vous donne accès à des dictionnaires monolingues et bilingues. En fait l'application va vous proposer de télécharger des packs dictionnaires et ainsi vous pourrez utiliser ces packs dictionnaires sans avoir accès à internet. Les packs dictionnaires sont disponibles dans de nombreuses langues euh, sous format bilingue, mais vous avez aussi des dictionnaires monolingues dans pas mal de langues. Et enfin, vous avez la possibilité de mettre des mots en favoris. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pu découvrir des dictionnaires qui vous seront utiles par la suite dans votre apprentissage des langues. Et nous, on se retrouve dans un nouvel épisode de langue en Poche bientôt. Salut